les boys, bienvenue à Weedman, bienvenue à dégustation numéro 3. Cadeau d'un abonné, OG Puff, euh, l'abonné qui est devenu mon ami euh, que j'avais rencontré. On a passé une belle soirée là, à Montréal chez un de ses amis. Euh, C'est lui qui m'avait fait découvert là, le Duff Pink, Duff Boy Pink, donc euh, fait par des... Euh, des professionnels, des growers du BC, des gens qui. des passionnés, des passionnés. Donc, ici, j'ai euh, le paquet de Ujipov. À l'intérieur, il y a plus qu'une variété. Euh, Aujourd'hui, je vais en essayer une avec vous. Donc, euh, on ouvre ça ensemble. Donc, c'est encore des variétés là, qui ressemblent euh, au Pink OG Puff, là c'est un YouTuber, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne. Euh, il fait des chansons de rap. OK. Un petit message avec euh, sûrement des informations. Même le dessin. Avec OG Puff on a des dessins. Et avec Asplant, on peut même pas avoir un collant. Oh, j Oh, oh, oh. Joyeux Noël. Winman, on t'aime. All right. Bonne fumette. Hey, je pense que je vais afficher ça en arrière sur un mur. Je pense que je vais tout afficher les dessins là, sur un carton. Hey, les boys. Il y a un message. Salut, Winman. Je suis très fier de t'offrir ce petit cadeau en ce début du temps des fêtes. Dans cette enveloppe, tu trouveras trois variétés de cannabis 4A ⁇ C'est du broken coast, cela. J'ai pris soin de les mettre dans un compartiment avec trois sections. De plus, ils sont dans les baggies, en espérant que l'humidité et les terpènes soient conservés. Dans le premier compartiment, tu trouveras du pink Gas, Pas Gas Town fire. OK, pas Gas Town fire. Ça, c'est le grower, justement, à 22% THC. C'est un 70% indica. Puis là, tu as écrit euh, 20 sativa. Ça marche pas. 70 plus 20 fait 90. Donc, 70 indica, 30 sativa, j'imagine anti-stress, anti-inflammatoire et puis l'arôme, c'est gazi, couchy, floral. Dans le deuxième compartiment, tu y trouveras du pine tar kush. Je pensais que c'était pine star, pine tar, pine tar, pine tar kush. C'est un pur indica, sa génétique vient du pakistan, du pakistan. Right, right. Sa génétique vient du Pakistan. Le pays. 21% de THC. Floral, Couchy, Piney et gussy. Gassy. Gassy. Dans le troisième compartiment. Il y a du Quadra Island Pink. J'ai peur. J'ai peur. 23% de THC. Fait par Sacred Garden. Sacred Garden, je pense que justement c'était eux qui ont fait le Doft Boy Pink. Mon préféré phénotype, Pink Kush. Straight Gas Kush. Meilleur Pink Kush ever. Donc le Quadra Island Pink. Alright les boys, on check ça. Premier compartiment, il m'avait écrit la couleur. Euh, il m'avait écrit la couleur là, pour savoir de quel je pars à gauche et à droite. Châtain. coller ensemble. Il goûte tout à ma affaire, sauf que le dernier, il sent moins. Je trouve qu'il sent moins, le dernier. Euh, je voudrais pas me tromper. OK, OK, t'écris pas châtain, t'écris matin. Donc, le, dans le premier compartiment, c'est écrit matin et source soir des affaires de médicaments. Donc, matin, c'est le pingas. Je ne commencerai pas par matin. Oui, je vais commencer par lui. OK? Pingaz. Matin. Merci beaucoup, mon chum. Euh, vraiment, vraiment un gros merci. Euh, je sais là, que c'est du gros, gros cannabis de qualité. Merci. Je suis content. Je continue à faire des vidéos, les boys. J'ai goût de ouvrir tout de suite puis de, de dire quel senteur j'aime le plus. Je vais faire ça tout de suite. Pour être sûr de dire là, mon arôme préféré. J'ai fumerai pas tout de suite. Non non non non non non non non Ok, ping gaz. Ouais. Merci beaucoup, ok? C'est vraiment, là, euh, le gars, là, il, il va chercher les meilleurs pink couches, man, là. Ok, ok, ok. Celui-là, là, on a dit le deuxième. Le pine couch, couche. Pine tar couche. Je reviens avec le... Pink Gas. OK. Pink gas, il retombe premier. Puis là, le troisième, c'est lui, un hein, meilleur, je pense, si tu veux me dire. Ah, il, sent, il sent plus fort même que les autres. All right. ouais, ouais. ouais. Quadra Alem Pink. Va checker tout de suite la qualité des buzz Quadra Alemp, hein? Ah ouais ouais ouais Ok ok j'en fais même OK, je commence tout... Ah oh, man! Je commence par le quadro Allen Pink... Euh... Je commence par le quadra. Les autres, ils ont de l'air bien bien solide. là, je vais pas me tromper, ça c'était le premier matin. Ça, c'est le matin. Parfait. Ça, c'était celui du milieu. On va commencer avec le plus fort, tout suite. All right, all right. J'y vais mon gars Quadra Island Pink. Oh. Oh. Man. Il est vraiment beau. Cocotte verte, bien Avec du, du, du mauve, là. Vraiment, là. À peine. À peine, mais il y en a, il y en a. Non, c'est la... C'est des petites feuilles sucrées qui sont mauves. Il sent super bon. Ils sent plus vers le dossi que le pink couche. Ah, dos, dust pink couche, le gros, là. OK, on se calme, on se calme. Ah, là, je m'en fais un petit deux, petits ou... OK, OK. C'est la grosse, grosse qualité que j'ai, là, les gars. Euh, si tu veux essayer de trouver ça sur Internet, là. Quadra Island Pink. Je peux pas faire de publicité, les boys, trop, trop, là. Allez, checker ça. Euh... Ok, donne-moi un grinder. Uh, grinder ah, grinder dans ma boîte. Ah! Alright, alright. Parfait. Mm -hmm. On va essayer de faire là. C'est de faire deux joints ça. Ah, l'humidité parfaite, là, c'est... C'est... C'est... C'est comme du, du... Broken Coast, C'est égal, C'est top, top, top, top, top, man. Top, top, top, top quality. Euh... C'est normal que tu ne retrouveras jamais ça à 19$, là, 20$, là. As-tu vu nos produits à 15$? Namasté! Ils ont euh, le... star SensiStar... Euh, le ultra sour toutes les marques qui ont là mais ils l'ont aussi à 15 16 pièces. R.E.U.P. r e c'est leur nouvelle brand de Namasté. ben je pense qu'on va pouvoir m'en faire deux ah oui ah oui, oui merci beaucoup O.G. Puff. un passionné man un passionné euh, qui recherche vraiment les meilleurs cannabis sur euh, internet, qui s'informe qui, qui, qui regarde les réputations des growers, les personnes qui font pousser le cannabis. Avec le smoking euh, bleu, je l'aime bien ces temps-ci. Ça sent tellement bon là que... Je sais que dans 10 minutes, je vais l'avoir fumé. fumer. Ça sent tellement bon là. Euh, c'est comme Purps, Pink kush, J'aime tellement ça sentir ça parce que... Faut que t'aimes l'arôme. Faut... Le THC, c'est après. C'est vraiment après. Euh, quand t'aimes le joint, quand qu il est bon. Même s'il bosse un peu moins, là, il était tellement bon au goût, là, tu comprends-tu? Euh, je n'ai jamais fumé de cigarette, mais, mais quand le monde achète leur cigarette, ils ont leur cigarette préférée. Euh, la bière, les gens ils ont leur bière préférée. Euh, prendre la bière pour se saouler, peu importe euh, le goût. Des fois, si tu pas le goût, euh, moi, j'aime pas ça, le goût de la bière. Il euh, y a quelques variétés de bière, là que je suis que je suis capable de prendre, que je suis capable de tolérer, euh, mais je ne suis pas capable de, de, de, de boire de la bière qui est vraiment pas bonne pour me saouler, en boire euh, 5, 6, quand tu n'aimes pas ça, c'est difficile. Même chose pour un joint. Quand tu un joint, le cariophilène, tu n'aimes pas ça, c'est bien beau que tu t'es gelé. C'est bien beau que ça soit du 22%. Mais quand tu l'aimes pas, c'est pas pareil. c'est pas pareil. de notre langue cette fois avant de parler je m'améliore déjà 13 minutes dans la vidéo ça a été plein de recommencer all right women c'est l'original dégustation numéro 3 c'est le quadra island pink Hey, je peux me faire deux joints. Là, mon gars, laisse-moi tranquille. Dérange-moi pas. Hey, j'ai la chair de la poule, man. C est, c est, oh! Je sais que ça va être... C'est tellement bon, là. Hey, merci, man. Merci, là, de T'as cassé la tête pour, pour, pour me donner du cannabis de qualité comme ça, là. Ou j'y pas. Merci vraiment, là. Euh, Vraiment désolé là, à tous ceux qui me donnent du cannabis euh, de qualité, à tous les gens qui font pousser du cannabis, qui m'envoient des dons. Désolé là, pour ceux là, qui... tous ceux là, qui... qui vous traitent de Joe Blow. T'sais. Je sais, moi, vous n'êtes pas des Joe Blow, euh, c'est vous qui connaissez le plus le cannabis. Euh, c'est vous les passionnés. Euh... Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Il y en a toujours qui ne sont jamais contents. Mais moi, je suis très, très, très content d'avoir du Quadra Island Pink. Beaucoup d'activités dans les commentaires, euh, dans les vidéos de Winman, dans les vidéos précédentes. Euh, genre, je vous remercie de, de laisser des commentaires. Euh, ça fait des belles activités. Euh, Déjà un bon, euh, bon mois que j'ai pas dilité d'abonnés. Euh, pas de haters. Euh, seulement des commentaires constructifs. Ah, si on va tu le fumer. Mais là, il dépasse. Là, j'ai pris un petit plaster. Il a tombé dans mon cendrier. Ah! Au G pop il voulait absolument que je prenne un... un code de vitre. Ah, oh, man! Il va me chicaner. Un code de vitre en verre. Pour être sûr que... que je goûte au terpine. Pour que le goût ne soit pas affecté. Ça va-tu rentrer? Ah oh non, man! Il va me chicaner, man! Il veut absolument que je prenne ça pour le terpene! Ah, tu me laisses le dérouler et d'en refaire un autre! Fait je peux bien faire ça pour lui! Ça rentre pas, man. Ça rentre pas. Je vais toujours recommencer le joint. Ok, gars. Le gars, il fait un joint. Puis il déchire. Ça c'est... Ça c'est quasiment... Ça c'est du sadomaso, man. Sérieux. Genre. Et le joint était parfait. Le joint était parfait. Là, j'ai détruit les turpines avec le couteau. C'est une joke, c'est une joke. C'est pas une joke, man, c'est vrai. Bon. Les turpines sont en train de manger une volée. Et tout ça pour remettre un, un cute en verre, un cut en verre. Mais je sais qu'Ojipoff. Il est content de voir ça. Je sais qu'il est content. Il dit Chris. Oui, man, si c'est un gars correct. Il a détruit son joint, man. Pour en refaire un autre. Là, il voulait me donner un truc. Comment rouler un joint avec euh, le cote en verre. Parce que le cote en verre, c'est vraiment rigide. Hein, puis on peut pas vraiment le... c'est pas malléable. Hein, comme un cote en carton. Qu'on peut euh, faire un, accor... un, acc... un, acc... un accordéon. Accordéon. Donc, est-ce que ça serait le meilleur moment de mettre le cut en vert au départ? Sauf que c'est lourd, hein? Du calme, du calme, du calme. Ah, man, c'est... J'ai des frissons. Des frissons, man. C'est... C'est toutes des arômes. là, Il sait, il connaît ça, man. Toutes des affaires de fou là, qui m'envoient. Côte en, en verre. Pousse, pousse, pousse. Mets ça de même. Wow, wow. Et que c'est dur. Et que c'est dur. Et que c'est dur. Côte en verre, il est long. Il est trop long. Par rapport au joint que je fais d'habitude, fait que si je rentre le cot en verre trop long, j'ai pas assez de cannabis. Je vais faire ça à peu près là, mais. Ah bro, bro, bro, ça va mal. Là. La vidéo est tellement longue, j'ai même pas fumé encore. Là, je sais que je suis en train de me faire ramasser dans les commentaires. Tu devrais allumer le joint avant? Tu le rouler avant. Il faut que je les graines, si, faut que je t'en parle. Bon. C'est la vidéo où j'ai le plus de misère à rouler mon joint, bro. Il était roulé, il était roulé, j'avais le cot en verre, si c'est le cot en verre que j'ai oublié de mettre. On pas fait souvent des joints avec les côtes en verre, j'en dire la vérité, là. Tiens. Oh, yes sir. Je sais même si ça marche. Bro, Je l'ai. Ah oh, que je l'aime pas Ah mais si je le recommence ça va être 30 minutes que la vidéo roule Bro je peux pas euh, m'aganner un jouet de main de qualité Fuck il m'a roulé bro Ok. Les autres, je ne veux vraiment pas y scraper. Ça se peut que j'y roule euh, avec un bout de carton, mon OG Puff. Mais celui-là, le Quadra Island Pink. Avec un cot en verre, pour pas que ça change le goût du cannabis. Quand il est un peu là, quand il file dans le carton. là. OG Puff, un gros merci, man. J'étais pas. Je commence avec euh, le meilleur. Tu dis là. Est-ce que ça va être meilleur que le Dove Pink, Dove Boy Pink Écoute, c'est sûr que ça va être dans mon top 10. C'est vraiment similaire là. Euh, le Dove Pink, Dove Boy Pink. Là, je m'en souviens plus exactement. Tu comprends Santé. Ah, J'ai l'impression que c'est pareil comme le Doff euh, Boy Pink, je suis désolé, très bon, c'est tellement bon. C'est meilleur que le Pink Couch, c'est meilleur, c'est meilleur que le Pink Couch de San Rafael, man. C'est meilleur, man. Ça, man. Ah, ça me tente pas d'acheter ça, man! Tu sais, tu sais que t'aimes ça, là? On va en chercher. C'est <coughs> pas du 16-17, ça, man. bon, c'est fort. très fort. La cendre est pas euh, blanche, mais.. Je sais plus si c'est vrai cette affaire là. Si c'est bon, bon, bon euh, ça brûle pas les lèvres, ça brûle pas la bouche. C'est super bon. Les, mon joint est moins long que d'habitude, il y a la même quantité de cannabis que je fais habituellement pour tous mes joints, <coughs> j'imagine le point 33 euh, avec 1 gramme je fais 3 joints. <coughs> Sauf que là, euh, vu que j'ai mis un cote en verre, le joint est moins long, donc il est plus gros. Quand je prends des pores, il faut vraiment que je les prenne un peu plus petites. Parce que je suis tellement habitué de fumer la même grosseur de joint. Je connais quand que le joint est moins fort. Je, je, je suis tellement habitué de fumer la même chose que là, vu que mon joint est vraiment plus gros, <coughs> il faut vraiment que je fasse attention pour ne pas fumer des grosses puffs. Je vais capable de te comparer avec les trois que j'ai là. Mais.. Il, il est bon, man, il ressemble au Duff Boy Pink. Duff Boy Pink, man, j'ai vraiment été en choc là. Mais j'étais en choc, là, tu sais. Je peux pas euh, cracher sur le Dove Pink. Dof Boy Pink. J'ai goût de te le mettre en... en, en je sens tout, mais c'est bon, man. Je capote la tuméraire, man. Je, je sais plus quelqu'un qui est meilleur, tu comprends-tu? Toutes des phénotypes de Pink couche, là. Vous autres, hey, c'est bon, là. Et où c'est qu'on va être rendu dans un an? Encore d'ici. Dans deux ans d'ici. Le mot terpène commence à être plus habitué. On va les étudier un peu plus avec Weedman. Euh... C'est vraiment cool, man. Je sais pas... Si on, on, on apprend encore plus, man. Les lois ils vont se modifier. On reste au Canada, là. On va regarder un peu les Ontariens, comment ils font pousser. Les Québécois ont fait pousser. La SQDC, là, ça, ça bouge, man. C'est pas pire, man. J'aimerais ça, ça le YSOBC, comment c'est, Dans ma tête, j'ai l'impression que tout le monde fait pousser. C'est comme une image, tu sais. Les magasins, j'ai l'impression qu'il y en a partout du cannabis. Ça à comprendre, man. On dirait qu'ils ont tous des licences producteurs, ils ont tous des permis. Mais aussi le bureau du gouvernement, comme chaque province. Je comprends plus rien, man. J'aimerais ça y aller. J'amènerai ma caméra, man. Je filme. filmerai là-bas. En Colombie-Britannique. Tellement bon, man. C'est que les gars. Ils prennent du pinko, ou je sais pas trop quoi. Ils, ils modifient un peu. Tout le monde va avoir le meilleur pink couche. Vraiment tellement bon, man. Fumer avec un coton vert, il n'y a aucun problème avec ça. Puis, des, des, t'as le goût de. de, de, de tu, moi, je pensais peut-être pas aimer ça. Mais, euh, j'aime ça. J'aime ça. Ça peut arriver des fois, peut-être un carton. Euh, tu prends un carton. Tu prends toujours une carte d'affaires. Je prends toujours une carte d'affaires euh, des concessionnaires. Peu importe. Euh, tu prends des, des cartes d'affaires de ce que tu peux avoir. Puis euh, des fois, tu prends un, un carton de d'autres choses. Ça, des fois, ça, ça goûte un peu différent. J'ai pas encore. Euh, J'étais en train de faire un test pour les boveda. mais là, euh, c'est pas convaincant encore que quand tu mets un boveda dans un contenant, que le boveda, il prend l'arôme du cannabis qui est à l'intérieur. Puis si tu prends ce boveda là puis tu le mets dans un autre contenant, est-ce qu'il va répandre son arôme sur le reste des autres cocottes? Au départ, je dis oui, oui, oui, convaincu. Il faut que je refasse d'autres tests. Euh... Peut-être aussi que mes bovédos, je les ai tellement mélangés avec plein de peau que là, peut-être qu'ils ont tous les arômes dedans. C'est pas encore convaincant. Je... Je... Ça serait proche là, que... Tu prends un vedo, tu le mets dans ton... Euh... Tangerine Dream. Il prend le goût. Là, tu le mets dans ton... Euh pour Stral puis là le Tangerine Dream il, il s'en va sur le chitral. comme je te dis j'ai pas euh, j ai, j ai, j ai, je me suis pas assez concentré là, pour que ça fonctionne d'après moi ça, ça, fond, on peut, on, ça donne pas le goût aux autres d'après moi euh, c'est un bon produit d'après moi quand en verre, il faut que tu le laves euh, comme le grinder, là, tu mets ça dans l'alcool, hein? euh, j'ai appris ça grâce à vous autres, les boys. Comment laver les produits, là, ces choses-là, l'alcool là, euh, à friction, là, 70% là, à la pharmacie, ça coûte euh, 2$, 1,50$. Tu laisses tremper, euh, tu laisses tremper tes articles, et puis euh, c'est super facile après euh, à grinder, puis ton cote en verre, euh, <coughs> Il y a quand même un peu de résine là, qui, qui, part en, qui passe en travers, et puis euh, si tu veux euh, vraiment pour qu'il y ait le goût du Tangerine Dream quand tu fumes un autre cannabis, mais tu le mets dans l'alcool, après ça tu le rinces à l'eau, comme ça euh, il va être neuf, puis le goût ne va pas être mélangé avec l'ancien joint que tu as fumé. C'est Ojipa qui m'a donné le cote en verre. Euh, merci man. Merci, merci. C'est sûr que là, vu que tu l'utilises avec une sorte de cannabis, si tu me donnes sur chemin cannabis, peut-être en acheter deux, trois. J'ai vu au il y en avait quelques-uns avec lui. Je pense qu'il en avait trois. Donc euh, il fait un petit peu de rotation. Quand il en utilise un, ben il veut pas. Euh, parce que cas, il achète du cannabis de qualité. Là. C'est pas euh, du cannabis pour se geler. T'sais. Il veut vraiment y goûter comme que je fais en ce moment. Non? Il me reste deux pots parce que le cot est super long. puis quand il n'y a plus de potes avec le cot en verre. Ça poigne pas le carton, faut que ça arrête. Tu ne brûles pas, tu ne pas une porte de carton. Tu peignes une porte de rien, c'est là que tu réalises que ton jour est fini. C'est ça que je veux fumer, man. Je veux fumer ça la journée longue. Je ne veux pas fumer ça, man. C'est bon, man. Couche, le Dove Boy Pink, Le Dove Boy Pink, c'était incroyable, les gars, ce pote-là, man. C'était vraiment incroyable. On aurait dû se filmer, man. Chez ton chum, man. On aurait dû se filmer, là, man. Se filmer, là. Ça aurait été bon, man. Bon vidéo. Alright. c'est pas tout le monde qui va avoir écouté cette vidéo là, parce que c'est pas tout le monde qui écoute les, euh, encore les, les, les j'oublie le nom de la nouvelle vidéo, les dégustations, les vidéos dégustations, c'est pas tout le monde qui écoute ces vidéos là, donc, euh, pour ceux qui l'ont écouté, j'espère que vous avez apprécié, Ch parce qu'il me restait une pof. Alright les boys. Je te la laisse là-dessus. Merci beaucoup à tout le monde qui me regarde. Merci pour les pouces. Euh, merci au Patreon. Euh, je vais remercier le Patreon à toutes mes vidéos. Euh, maintenant je sais comment euh, que ça fonctionne un peu plus. Et puis euh, allez sur mon Instagram. J'annonce beaucoup mes vidéos qui s'en viennent. J'annonce. Euh, on se parle, on se parle sur Instagram. Alright, les boys, c'est Winman. Puis, euh, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo de Winman. Ciao!